Bon alors, euh, il faut que j'aille me chauffer parce que j'ai pas joué depuis deux jours, ok Donc grosse excuse à venir avec un S Donc j'ai les mains froides, j'ai pas joué depuis deux heures Et euh, j'ai refait mon tapis de souris aussi Parce que je voulais changer mon tapis de souris mais ça m'a saoulé Et donc du coup, euh, je l'ai tout refait J'ai repris mon ancien tapis de souris qui a trois ans Avec lequel j'ai eu une pro league accessoirement J'ai acheté de la, de la colle à tissu Je l'ai collé, je l'ai lavé je me suis aperçu qu'en l'avant, la colle part. Du coup, je l'ai recollé. Et au niveau du. Maintenant, le tissu est devenu tout raide. Du coup, ça accroche avec mon costard cravate. Du coup, c'est la merde absolue. Ok Donc, j'ai plein d'excuses ce soir. Vous êtes chaud en fait, les gars Vous savez que c'est quoi l'objectif de la soirée Là on n'est pas là pour déconner. l'objectif c'est le diamant, ouais, diamant ouais. Ah c'est le diamant Exactement. de Berry. Donc là, là là autant toute la saison je veux bien qu'on déconne parce que c'est pas moi... Euh, bon c'est pas mon objectif premier, euh, je suis un gros bâtard. Mais là je veux du sérieux les gars. Ça arrive Kitchen, fast. Derrière. Ça arrive à la, à la fenêtre, fenêtre escablant. Info, info. Ça, ça drop, ça drop. Info la Twitch. Ça va drop. Twitch mort. Défuseur sur ping. Dernier agent, hop, fort. Ouais, ça, ah ah ça vrai, les gars. Faut descendre d'escarouge, les gars. J'ai besoin de drone d'escarouge, please. Je te fais ça, je te fais ça, attends, bouge pas. Ok, t'as personne en bas de l'escarrouge, Je regarde sur la gauche. La gauche est clear. Ah non, non, a un mec allongé, Maestro allongé derrière le bar. C'est ma, ma faute. Mort le Maestro Faut roter, trotter par la fenêtre Va planter dans le coin Je le prends, je le prends, je le prends. Merde, le smoke, le smoke, le smoke. Éco drone mort Vas-y, va planter, va planter Je plante, je plante, je plante. Contact, contact sur moi là ah ben bon. Non, ça m'a tué, ça m'a tué! Faut planter les gars, faut planter! Nice, yes, parfait! Oh la pression, la pression! J'ai tout donné là! Je vais faire un truc de toto là! Ah, le ok, rouge, escar rouge! Ça drone! Ok, c'est où je suis? Il va me rush, il va me rush J'essaie de te prendre le but tranquille, okay, blanc Mais non, Je ça m'est rentré Ça m'est rentré, ça, me ça veut rien dire, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est sur A Sur A les gars IQ, IQ. C'est moi qui ai tiré hein. Oh non, j'ai pas le droit de faire ça Ouais il est allongé, il est allongé dans le couloir rouge Juste devant toi, tu pourrais presque c quatre par le trou qui est en face de toi il décale Nice décapu Trap ça sauté Nice ah, Vas-y on va prendre le top les gars de toute façon Il y a un tach NK juste là là Je vais rusher en B les gars Je vais rusher en B comme un b**** T'es sérieux Attends, t'es où ouais. ouais, mais nous on est pas prêts. Higo est, que... bah, est clear, est-ce que. Bah, c'est grâce ou pas Ah merde, j'ai fait le kill. Oh non Dites-moi que j'ai tué le doc. Nice. Euh, non, c'est sur site les gars, autant pour pas moi. A... La cavera est escablant, le caïd est sur site. Le diffuseur est tombé sur site. Mais faites comme si on s'en foutait. Quelqu'un couvre l'escarouge Elle est sur moi, elle est sur moi la caméra elle est sur moi. La libère, ma tuile On peut bête tout le monde. Un seul agent allié en vie. Chut chute. chute. Soiré, soiré. Non non non non oh, un sur toi. À gauche, non. A gauche maintenant. Je pense qu'elle est à gauche. Ouais. Dans mon dos. Dans dans dos. Non on va, on va essayer de, de mettre une Mira ici les gars, aussi là. Ici là, sur un mur renforcé de mon côté là. Avec un trou de rota mais il va falloir la défendre. Ça, ça permettra d'arriver tout de suite sur site ou de te balancer un C4, ok Ça ça va les surprendre. Jager euh, enlève celui-là là. là. Mets-le plutôt ici. Devant la porte du, de la kitchen. Gauche ou droite Gauche, gauche, gauche. T'as fait le trou de rota à côté de ta mira poulet ouais. Deux derrière le camion bleu. Je suis encore hyper là. Hein. Allez ils sont deux, ils sont deux, ton deux, ton deux. Je suis low, je suis long. Elle est rentrée, elle est rentrée, elle plante là où j'ai planté tout à l'heure. Sur le ping Voilà nickel hein elle est derrière. derrière Derrière le, le comptoir, derrière le comptoir elle est là, elle est là, tu l'a ah, là es es es es Elle est morte, elle est à terre, elle c est à, elle à terre Elle va se, se relever ah, là, c est c est Bien wesh Bon bah la première game c'était plutôt bien passé, je suis assez satisfait. Si on devait faire un résumé plutôt correct, je dirais qu'il y a une cohésion d'équipe. Euh, que ça a bien suivi les strates, qu'il y avait une bonne communication, et euh, plutôt bon dans les duels, ce qui a permis une victoire, enfin c'était pas dégueu, hein, mais, euh, je suis assez fier de cette victoire, et je la note ah dans, non, mon, bon. dans mon victoire book, voilà, j'ai un victoire book. Ouais. On, te, on te met non, diamant non. ce soir ou quoi Ce soir je pense pas que je le serai. Hein hein ah ouais T'es quoi je sur pas ton pas compte major. là Là, là actuellement, bah, la dernière fois qu'on a fait les 10 games, j'ai pop gold 3. Donc là, je, je suis encore gold 3. J'ai pris 100 points, mais euh, les 100 prochains points, mais ah, ça va aller vite. Hein. Il suffit qu'on enchaîne des wins et on, par contre, on peut être platine ce soir. Ah, on va pas se coucher, mec. On va pas se coucher tant que. Euh... Ouais, bien sûr, ouais, ouais, ouais, ouais. <rire> tant que t'es pas diamant, mec. Non, platine, okay. au moins platine. Attention, ça, ça, ça pète derrière vous, les gars. Sorti garage. Ouais, lui. Ouais, euh... sorti. Oh putain, putain, juste là. Il m'a fait flipper. Euh, vous gérez le mec en dessous là. Ouais ouais t'inquiète. Ah mais il est mort le pulse Oui je dit, je dit, mort, Ah j'ai pas entendu poulet. euh Tranquille, tranquille, j'arrive. Ah, bon, ok tranquille, pas la peine de pusher, vous êtes des monstres. Prenez tous ouais. les deux les fenêtres avec nos skills. Je smoke. J'assatine, j'assatine, c'est-à-dire m'a sorti Mort Tu sais même pas siffler euh, sans siffler mec Non, non, <rire> j'y arrive pas C'est officiel, Sheikko, pas... Yogurt... Oups oh. Ouais mais il en manque deux, mec Bye mec, je suis désolé regarde comme il est mort comme une merde sur le canapé regarde. Non, soirée difficile. Je suis tellement désolé si là. J'ai 36, attention H au niveau jaunes. Attention rush. J'ai le pompe, moi je vais l'accueillir au pompe. Ah merde, je l'ai pas équipé mon pompe. Genre ça. Nice. Toilette mort je sais pas qui c'est. Y'a personne front, ça va être tous PDG. Ça arrive pour moi là. H elle monte au pied elle. est bas escavisa la la Ça plante, ça plante les gars, ça plante. Non putain. C'est connecteur salle de bain, salle de bain, putain, mais c'est n'importe quoi ça. comment ça peut planter alors que v 1 tranquille. Là on rappelle sur B. Tente un coup de diffuse. Y'a pas de fujutut, il faut que t'y ailles. Okay, ok, Allez, relaie-toi. Mets un, ton, un coup de diffuse. Des Et kill le à la fenêtre. Voilà. Ça, c'est un monstre, ça. Mets un coup de diffuse, kill le à la fenêtre. Sale bête, il est nuit. J'ai pas avoir le temps, j'ai pas avoir le temps. Si ça passe. Oh là là, ça, c'est du clutch, mec. C'est tout, tu vois pas de chute-chute là. Non. Tu y vas, tu mets ouais, un coup de diffuse, ouais. tu le tues à la fenêtre. Bien sûr qu'il est à la fenêtre, le game scene. J'ai fait le clutch, j'en ai tué 3. <rire> suis trop fier. Franchement, c'était magnifique. Ils étaient vachement agressifs sur la fenêtre de, de PDG de tout à l'heure. Y'a un pulse sur site je crois Là c'est un monstre, y'a un pulse de l'autre côté en train de pulser Stop. Je rentre sur le BP ou pas être... Non pas encore Vous me dites quand je pousse hein 48 secondes Tranquille on a le temps Tu veux que je tire pour te couvrir 6-4 Non okay. Tu feras euh... ouvert Ah il est là, il est là, sur la gauche, sur la gauche de l'office je, je vais meeting, je vais meeting, je vais meeting, il est où Il était dans le bureau, dans le bureau, dans le bureau le mec qui m'a tué Non, non, non, non, non, il couvre Allez, ouais, good luck On a un drone dessus ou pas Si merde. Je le garde Fais gaffe qu'il diffuse pas derrière le, à travers le trou Oula! Il va diffuser à travers le trou! Il va diffuse, il diffuse, il diffuse, il diffuse trou. là! Trop, trop, trop, trop! Non, il diffuse! P nous, ils feront rien là! Fais gaffe, Silar! Ils sont Il en reste 3. On les entend, tu nous. Au top. Jackal, Fuse! Ok, va falloir bouger les gars, attention! Mon drone. Escal une... jaune. A, euh, les... Les un escal jaune à l'extérieur garage. Le prof, fais gaffe, j'avais la ligne 6. C'est un monstre. Il est contact escalier. Te donne pas, Mary. Dès que tu le loupes. Non, prends la ligne. Monde. Un peu. Et dès que tu le loupes arrête tu l'as vu stop t'es obligé de pousser maintenant à gauche il va planter forcément tu t'es mis tout seul dans la merde en faisant ça c'est pas moi qui vais mis te trop le... à, tu te mets tout seul dans la merde il va être planté il va te décaler forcément devant le gars devant le machin voilà normal balance à C4 là où il est au cas où il y aura une clé mort de merde toujours il voilà. si il y, avait, y, avait, y avait, un drone, avait un drone on sait jamais ils auraient pu le pirater mais il est crocuté avec mec de d'exploser en dans le Oula, info terre, info maintenant. info non je le fais sortir là Ah toi, toi tu te transformes en monstre maintenant, j'arrive. Qu'est-ce que je lui ai mis Il a cru quoi lui Il est mort. Ok il est où Info il me faut les infos les gars. Il est derrière la voiture noire. Ok, un V2. On a un justable, je, que mieux que euh, je te conseille de récupérer le diffuse. C'est quoi l'autre avec le dock Je l'ai ah, vu, je l'ai vu. vu. T'as smoke, t'as smoke, décale pas. T'as de la chance qu'il soit nul. Ouais. Ok, mets ta smoke, il va avoir peur et tu plantes dans la smoke. Vas-y, ouais. va planter, va planter, va planter. Ouais. ouais. ouais. ouais, euh, ouais. J'avais pas l'information du C4. Ouais. Attends, t'as as 12 kills, Mary T'as réussi 2 ah clutch me... Ah, ouais, ouais, là, je me lâche là. C'est mon diamant, mec. S'il te plaît. Mais <rire> meurs, toi, putain. Là. Montagne devant le main. Il va rentrer, il rentre, nice, Mary. Devant le main, deux encore. J'en ai un autre là, à peu près, à ce niveau-là. Il est à terre. Il est à terre derrière le truc là. Il est mort ou pas il est, il est à terre, il est à terre, il est pas mort. Montagne Montant je le hit, il va rester son pote. Loul.